Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon studio tour parisien. Ça fait extrêmement longtemps que je veux vous le faire, depuis mon aménagement en juillet, début juillet, mais il me fallait le temps de l'aménager un petit peu, de m'y sentir complètement confortable. Donc dedans je vais vous expliquer comment j'ai les décoré, aménagé, comment je l'ai trouvé aussi et comment je fais pour m'y sentir bien euh, parce que je pense que c'est plus important quand tu es étudiant euh, la taille de ton logement et euh, la déco tout ça tout ça ça peut être variable mais le fait de se sentir bien c'est euh, vraiment voilà le, le point clé euh, pour être épanoui Just going home, I'm a En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram, mon compte TikTok, et à écouter mon podcast que je viens de lancer sur les réseaux. Donc je vous laisse aller découvrir tout ça. Je ne veux pas m'étaler trop trop trop. Euh, voilà, en tout cas, si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Et n'hésitez pas à regarder le reste de ma chaîne. Alors déjà, je vais commencer par vous expliquer très rapidement pourquoi je suis à Paris, comment j'ai trouvé ce logement, et combien je paye, parce que je pense que c'est assez important. Donc avant, j'habitais à Lille. Il faut savoir qu'à Lille, les loyers, quand je suis arrivée il y a 3 ans était plutôt autour de 450-550 euros. Donc avec 550 euros, tu peux avoir clairement un 30 mètres carrés assez cool. Euh, moi, je payais 550 euros pour un appart plutôt sympa dans le vieux Lille, mais ça a commencé à vraiment grimper, grimper, grimper. Aujourd'hui, les prix à Lille, ils sont plus vers du 600-700. Enfin, c'est vraiment c'est énorme. Euh, pour 500 euros, en vrai, tu peux avoir des trucs corrects, mais c'est beaucoup plus compliqué. Il y a énormément, énormément, énormément d'étudiants, donc les apparts vraiment c'est une galère. On dit souvent que faire ses études à Paris, c'est super dur pour trouver un appart et tout. C'est vrai. Faut garants, enfin bref c'est un gros bordel, mais à Lille c'est devenu une horreur aussi pour ceux qui viennent de Lille. J'espère que vous avez pu trouver. J'avais d'ailleurs fait il y a quelques années une vidéo hyper, hyper, hyper complète sur comment trouver un appart. Donc je vais pas me répéter dans cette vidéo. Je vous la mets en barre d'infos. Vraiment, il y avait tout, toutes les infos. Je l'avais fait en collab avec mon père qui m'avait donné aussi plein de conseils. Donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Et ensuite, moi pour mon appart à Paris, j'ai eu énormément de chance. J'ai trouvé mon stage et juste après, j'en ai parlé à mes amis qui étaient à Paris en leur disant « Écoutez, si vous entendez en parler d'un bon plan... » N'hésitez pas à me le donner. Et euh, le lendemain, une de mes trop bonnes potes, Hermont, si tu passes par là, love, euh, me dit, bah voilà, euh, je connais une fille, euh, ses parents louent euh, l'appart au-dessus de chez eux. Ah, c'est un petit studio de 15 mètres carrés, mais il y a des toilettes, une douche, une cuisine. Il est. Enfin, il est cool. Elle m'envoie des photos incroyables. Trop bien placées euh, dans le 16. Donc franchement, comment vous dire que moi ça m'arrangeait de ouf euh, Je peux aller au taf à pied, donc je mets quasi une heure le matin. Mais voilà, je m'en fiche. Enfin vraiment c'est trop bien. J'adore. Et euh, donc j'ai eu l'appart directement j'ai eu énormément de chance. Je sais que c'est pas le cas. Pour tout le monde, mais je vous conseille vraiment de jouer à fond sur vos contacts, mais surtout d'être très, très, très prudent, euh, même si c'est un plan de contact et tout. Essayez d'aller visiter l'appart. Et surtout, dès que vous pouvez, faites les demandes des APL. Les appels. à Paris c'est assez élevé, genre je crois que c'est 200 euros. Donc là, aujourd'hui, mon loyer coûte autour de 700 euros, charges comprise. Donc je trouve que c'est clairement passable. C'est vraiment, enfin, je suis celle de mes potes qui paye le moins cher mon appart pour le meilleur emplacement. Et il y a 200 euros d'APL, donc ce qui fait que finalement je paye quasiment le même prix que ce que je payais à Lille. J'ai de la chance de d'être aidé par mes parents qui mon logement et moi je paye ma tous les jours et tout le reste puisque je travaille maintenant yes moi <rire> voilà, je tenais à vous donner les prix quand même pour euh, que vous ayez un petit ordre d'idée euh, j'ai encore une fois eu énormément de chance parce que mon appart est vraiment trop trop cool mais euh, il est aussi aussi cool parce que j'ai réussi à l'adapter pour moi et à me sentir bien et je trouve que c'est vraiment très très important quand je l'ai eu il était déjà meublé mais j'ai quand même fait des petites motifs que je vais vous montrer dans la vidéo et j'ai vraiment enfin euh, j'avais vraiment pas d'argent pour euh, faire la déco donc là, part des trucs c'est soit des choses que j'ai vraiment pas eu cher dans des magasins pas cher soit c'est euh, du recyclage ou quoi donc je vais vous montrer tout ça c'est parti donc comme vous pouvez le constater quand j'arrive dans mon appart ici il y a ma petite Porte, j'ai pas de voisins, enfin je crois donc c'est extrêmement cool parce que je peux faire plein de bruit, je peux faire mes vidéos, j'ai aucun problème. Ici il y a mes toilettes juste à droite donc j'ai des vraies toilettes. J'ai mis des petites photos comme vous pouvez le voir. Ça, ça vient des grandes librairies à Paris, je me souviens plus des noms mais vous pouvez en trouver un peu partout. Et ça coûte 1€ euro, et je trouve que ça fait vraiment une petite déco. C'est des cartes postales, souvent les cartes postales coûtent moins cher. Ensuite, ça c'est un petit partenariat avec la, la Lab mais je vous conseille énormément. Je crois que j'ai 5€ offert, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. que je vous conseille énormément quand vous mettez des photos. Dans votre appart pas que ça va se trop charger C'est vraiment de mettre des photos Qui vont à peu près ensemble Donc là j'ai mis vraiment Tout ce qui est couleur euh, rosée C'est pas forcément avec les mêmes potes C'est pas forcément au même endroit Mais euh, je trouve que ça amène ça vraiment Une sorte d'une d'uniformité et de cohérence dans la déco, donc je trouve ça cool. Bon, ensuite, là, c'est ma douche euh, qui est vraiment le seul endroit pas très glamour là de mon appart, parce qu'il <rire> y a mon seau. Mais voilà, la douche est comme ça. Elle n'est pas vraiment euh, privatisée ou quoi, mais moi, ça me convient très bien. Le fait d'avoir une douche, des toilettes, ça me suffit. Ensuite, juste derrière ma douche, ici, j'ai une armoire qui est vraiment en bordel, qui est assez cool. Euh, elle est vraiment grande et ça, je vous conseille énormément pour éviter d'avoir beaucoup de bazar C'est d'avoir des, au max des grands armoires et si vous êtes que moi donc euh, dans un petit appart euh, je vous conseille de pas ramener toutes vos affaires moi l'erreur entre guillemets que j'avais fait quand je suis arrivée à l'île c'est que j'ai ramené toutes mes affaires puisque j'ai plus de chambre chez moi j'ai rien laissé à Rouen et finalement quand j'ai dû redéménager deux fois c'était une horreur alors que là je sais que si je dois déménager un jour euh, j'y passe même pas une journée deux journées grand max donc c'est extrêmement cool et franchement euh, bah juste ça me frustre un peu de pas avoir autant de vêtements que j'aimerais mais j'essaie de garder que des pièces que je porterai tous les jours. Et puis, je fais des roulements de temps en temps. Euh, je ne suis pas la personne la plus ordonnée au monde, mais ça m'aide à l'être. Ensuite, à gauche de l'armoire vient mon petit coin préféré. Donc là, j'ai un miroir extrêmement cool, euh, miroir je conseille, euh, franchement ça vous permet de, bah, de vous regarder, trop bien, merci Pauline. Ici j'ai mis des photos, photos en noir et blanc, photos marron, euh, je reste un peu dans mon idée de, de concordance. Ensuite à gauche vient ma petite déco favorite, euh, grande affiche que j'ai eu à la bourse euh, de Lille, franchement trop bénef, genre je crois que je l'ai eu 5 euros. enfin vraiment elles sont trop trop bien. Si vous habitez à Paris, il y en a pas mal sur les quais comme ça, et en plus je suis hyper contente parce que bah, je sais pas si vous le savez mais j'ai un tatouage pognon, et donc c'est vraiment en accord avec mon tatouage, donc euh, j'adore que vous avez pu constater que mon appart est vraiment dans les tons bleus euh, faut savoir que c'est ma couleur préférée et euh, j'aime bien avoir des appart bleus depuis le début de ma vie à chaque fois toutes mes décos étaient dans les tons bleus même quand j'essaie de changer j'y arrive pas trop euh, là ça doit pas trop mais j'ai installé des LED au plafond ça coûte 10 euros sur amazon et je trouve que ça change un espace ça change une chambre quand vous rentrez le soir chez vous vous pouvez allumer vos petites LEDs bon ça fait un peu 2012 mais en vrai je kiffe euh, je vous mettrai pas le lien des lettres que j'ai pris parce qu'en vrai, elles sont pas incroyables. Il y a un problème avec les couleurs, mais, euh, mais encore une fois, Amazon, Bonplan ou d'autres petits magasins. Il y a Zeiman qui est un magasin pas très cher où j'ai acheté euh, certains de mes tapis aussi. Au début, mon appart, il était vraiment, vraiment vide, donc j'ai mis voilà l'affiche Pogno. J'ai mis ensuite, pareil, d'autres photos là-bas avec mes copains. Et j'ai mis ici des autres affiches que j'ai eu pareil, à Lille. Celle noire et blanc, je l'ai eu euh, sur les quais et euh, les autres à Lille. Et donc ici, j'ai mis les photos de mon shooting photo avec Sarah à Bali. Et ici, le dessin qui représente mon logo euh, Chin. Comme vous pouvez le constater, mon lit est un canapé lit. Voilà. Il prend un peu toute la place. Je le renferme jamais parce que, euh, je sais pas, j'aime bien. <rire> bien être assise comme ça. Mais sur le long terme, euh, vu que je compte rester plus J'aimerais bien mettre un vrai matelas parce que c'est vrai que ça fait un peu mal au dos. Ensuite là-bas, vous devez vous demander ce que c'est, c'est une valise où je mets mon linge sale. Je suis pas très fan de la couleur rose, désolé papa et maman, mais euh, j'ai pas trop le choix puisque c'est un peu euh, J'essaie un peu d'utiliser on va dire. Euh, tout en termes de rangement sinon je galère là il y a en plaid, en dessous il y a une boîte avec euh, des trucs que j'ai rangés et ici, hop, pour vous montrer euh, en fait de base c'était une table que j'ai enlevée parce qu'au début la déco était pas du tout comme ça dans mon appartement euh, mais j'aimais vraiment, euh, vraiment pas avoir deux tables, je trouve que ça prenait trop de place donc à la place je l'ai mis contre le mur j'ai aussi mis derrière ma table à repasser vous euh, voyez je... <rire> je cache le bordel en fait, hein. j'ai caché des trucs derrière et ensuite euh, ici une lampe très simple que j'utilise très peu mais voilà. Ici on a ma petite fenêtre, voilà comme ça. J'ai une super vue donc c'est hyper cool. Les grandes fenêtres c'est un point très important pour moi. Enfin ça vous permet vraiment de régénérer l'espace et je vous conseille... Euh Quitte à avoir un appart un peu plus petit, quitte à avoir un appart parfois un peu moins placé, mais avoir un appart lumineux, la luminosité ça joue complètement. Mes deux anciens appartes, ils n'étaient pas du tout lumineux. Euh, Résultat, j'avais des problèmes euh, aussi au niveau de l'humidité. Euh, bah, les acariens, ça proliférait de ouf. Enfin, c'était vraiment euh, pas du tout agréable à vivre. Là, je suis tellement contente parce que mon appart est super lumineux. En plus, ça coûte moins cher en chauffage souvent, donc extrêmement bon point. Et euh, aussi petit point, euh, moi, je suis au sixième étage en train ascenseur donc très souvent les gens vont se dire bon, euh, c'est une horreur au sixième étage sans ascenseur. Oui c'est une horreur, <rire> ça fait mal aux jambes. Mais Par contre un point hyper important c'est que je peux laisser tout le temps mes fenêtres ouvertes, je peux vraiment euh, vivre ma vie, être chill alors qu'avant j'habitais toujours au rez-de-chaussée et j'avais toujours peur que quelqu'un rentre. Euh, vraiment j'osais pas ouvrir les fenêtres, je me sentais pas en sécurité alors que là je me sens totalement en sécurité donc c'est hyper agréable. Ici on a ma petite table bureau, c'est pas ma table préférée mais bon j'ai mis une petite déco comme ça avec une plante que j'ai récupérée, enfin une fausse plante que j'ai récupérée de mes anciennes décos et un panneau que j'ai vu à Bali et le petit point qui fait pour moi aussi avec les LED c'est mettre une petite guirlande. Je trouve que ça rajoute vraiment un effet cocooning dans votre appart. Ce cocooning ça mettrait 2012, mais c'est vrai et euh, ça joue vraiment sur euh, le fait de se sentir. Au sol j'ai mis des tapis, bon celui-là est un peu en bordel, mais euh, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Euh, J'en ai pas mis trop parce que ça coûte un peu cher et que je trouve que ça s'ale vite. Mais les gros tapis, on va dire moelleux, je trouve que c'est hyper important et ça peut vraiment changer un appart si vous avez un sol moche. Nous arrivons sur la partie cuisine avec une petite Starbucks. J'ai quand même de la chance, je trouve, d'avoir une grande cuisine. Vous savez que là, je galère à parler devant ma cam parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo face cam. Je trouve que voilà, la cuisine, c'est pas un élément à négliger. Moi je ne cuisine pas beaucoup pour tout vous avouer euh, Donc c'est pour ça que par exemple là j'ai utilisé Ce placard que je vais pas montrer parce qu'il est en bordel Pour mettre tous mes produits plutôt de beauté Parce que j'ai pas de salle de bain à proprement parler euh, J'ai pas de d'endroit voilà vous rangez, euh, mes affaires de beauté donc comme j'ai très peu de maquillage ça pose pas de soucis mais bon euh, il me fallait quand même une armoire euh, ici il y a tous les trucs de cuisine un point qui est assez important on n'y pense pas forcément mais si vous êtes étudiant et que vous cuisinez beaucoup de viande poisson et tout bon c'est assez rare euh, moi je suis végé enfin pesco végétarienne donc je mange pas de viande et je mange genre vraiment du poisson tous les 6 mois euh, chez moi enfin franchement euh, à part si on m'en donne j'en achète jamais donc c'est pas un truc qui me dérange, mais il euh, faut savoir que ça peut très vite sentir les odeurs et tout. Donc je vous conseille d'avoir euh, des endroits très bien aérés, vérifier que tout est aux normes, même si à Paris c'est vrai que c'est très rare, à Lille aussi, mais euh, qu'il n'y ait pas de soucis en termes d'aération parce que euh, ça peut vite devenir euh, un peu euh, problématique si c'est assez humide, si les odeurs restent sur long terme. Enfin voilà, je pense que vous n'avez pas envie de sentir le poisson pendant des années. Donc je vais vous montrer un peu plus en détail la cuisine, je pense. Euh, le plan de travail avec Ender, ma vaisselle qui n'est toujours pas fini. Toutes mes bouteilles de rouge, euh, je ne les termine pas toutes seules, hein, mais j'oublie toujours de les descendre. Ici, grande armo armoire. truc très important, c'est que mon plafond est haut et ça vraiment c'est tellement agréable. Genre ça rend l'appart encore plus grand que ce qu'il n'est déjà. Et ici, mon frigo, il est assez petit. Euh, si vous avez l'occasion d'avoir des grands frigos, moi je vous conseille parce que euh, bah, c'est pas très très pratique pour les courses, surtout si vous êtes en coloc un petit frigo comme ça franchement c'est trop la merde mais bon moi ça convient à peu près surtout que je mange pas le midi ici alors je sais pas si la déco de mon appart vous plaît je trouve qu'elle reste quand même assez simple mais j'avais pas envie d'en faire trop non plus moi encore une fois ce qui joue de ouf c'est les leds enfin je trouve que ça change complètement le mood de mon appart et les petites décos derrière parce que avant quand il n'y avait pas ça mon appart était tellement vide euh, encore une fois moi ce que je vous conseille c'est vraiment de faire à votre image votre déco euh, quitte à prendre peut-être un appart qui euh, est encore une fois moins grand euh, mais à pouvoir vraiment l'aménager, le rendre comme vous voulez, c'est pas parce qu'un appart est déjà meublé que vous ne pouvez rien faire avec. C'est vrai qu'on a tendance à se dire euh, quand on arrive dans la vie étudiante, ouais je vais prendre un appart pas meublé parce que ce sera plus simple. Euh, parce que ça me permettra de mieux décorer, de faire vraiment la déco que je veux. Alors soit ça peut être vrai mais la vérité derrière tout ça c'est que ça coûte super cher et qu'en plus très souvent vous allez déménager durant vos études, vous allez bouger euh, c'est pour ça que moi je prends toujours des meublés quitte à ce que ça me corresponde un peu moins et que je m'adapte ensuite et que je fasse la déco à ma façon euh, j'essaie de vraiment pas trop investir dans mes apparts parce que je sais que c'est pas forcément des apparts sur lesquels je vais rester long, longtemps euh, donc j'essaie de vraiment de faire des petites décos des petits éléments clés qui sont pas trop chers parce qu'encore une fois j'ai pas l'argent de mettre genre des centaines d'euros dans ma déco. Mais comme vous pouvez le constater, même avec un petit budget, j'ai réussi à en faire un truc trop cool. Donc j'espère vraiment que vous trouverez votre bonheur à Paris. Je sais que j'ai énormément de chance. Franchement, pour moi, 15 mètres carrés, c'est largement suffisant et c'est même déjà énorme. Franchement, ça me paraît très grand. Enfin, j'ai l'impression que mon appart est plus grand que ce qui me paraît. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos meilleures astuces déco, petit budget et tout euh, j'espère que ça vous aura un petit peu inspiré même si c'était pas très grand mais bon je ne vais pas rajouter des pièces pour la vidéo je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Youtube, à mon compte Insta à mon TikTok, allez voir mon podcast et bye la